Bonjour à tous, on va étudier la pression et on va commencer par cette vidéo sous-marine d'une bouteille remplie d'air que l'on va descendre à 10 mètres de profondeur. Selon vous, que va-t-il se passer On va commencer avec la définition de la pression, c'est tout simplement une force exercée sur une surface. Par exemple, si je fais pression de ma main sur la table, j'exerce une force sur une surface, c'est donc... Une définition de la pression. Sa lettre, pour la noter, c'est la lettre P majuscule et on la mesure avec le Pascal, c'est son unité, du nom d'un physicien français. Le pascal sera noté P majuscule A minuscule. Attention à ne pas confondre les grandeurs et les unités. Par exemple, la pression se note P majuscule, son unité de mesure, c'est le Pascal PA. Pour la température c'est une grandeur, son unité ça peut être le degré Celsius, le Kelvin, le degré Fahrenheit comme on l'a déjà vu. Une distance c'est une grandeur et l'unité, ça peut être le centimètre, le mètre, le kilomètre. Donc ne confondez jamais les grandeurs et les unités. Donc pour la pression, lettre P, unité PA. Le point le plus important pour la pression c'est la pression de l'air, l'air qui nous entoure. Qui est bien sûr fait de molécules et ces molécules nous frappent en permanence, elles exercent donc une force sur une surface, c'est donc une force de pression. Sur tout en fait, sur toutes les surfaces sur Terre, cette force de la pression de l'air s'exerce. Sur notre peau, sur les vitres, sur le sol, sur tout. Et en fait, elle a une valeur très précise cette pression qu'on va appeler la pression atmosphérique. On la notera grand P et en petit atm pour atmosphérique. Puisque à 0 mètre d'altitude, elle fait très exactement 101 300 pascal et on prendra l'habitude d'utiliser l'hectopascal, la centaine de pascal, et donc la valeur de 1013 hectopascal, c'est la pression atmosphérique partout sur Terre à 0 mètre d'altitude. J'ai bien sûr précisé à 0 mètre d'altitude, puisque une des propriétés de la pression, c'est qu'elle change en fonction de l'altitude. Puisque c'est la gravité qui maintient l'air sur Terre, l'atmosphère sur Terre, plus on monte en altitude, moins il y a d'air. Et donc, moyen de molécules pour nous frapper, et donc, moins il y a de pression. Du coup, à Genève, par exemple, qui est en, au plus bas à 400 mètres d'altitude par rapport au niveau de la mer, la pression atmosphérique n'est pas de 1013 hectopascales, mais de 965 hectopascales. Une autre propriété, c'est que bien sûr, quand la température augmente, les molécules vont plus vite, frappent plus souvent et plus fortement. Et du coup, la pression augmente. Donc la température qui augmente entraîne une pression qui augmente. Par exemple, si on se place à 50 degrés Celsius, toujours au niveau de la mer, la pression atmosphérique n'est plus de 1013 hectopascales, mais de à peu près 1100 hectopascal. Enfin, on va terminer avec le, la précision qu'il y a d'autres unités pour mesurer la pression. Elles ont souvent été utilisées, elles sont toujours utilisées dans certains domaines. Par exemple, le BAR, unité BAR, c'est utilisé en plongée sous-marine, en météorologie, pour la pression de l'air, pour connaître le temps qu'il va faire, dans les jours qui viennent, on utilise des bars, et un bar vaut 1000 hectopascals. donc la pression atmosphérique c'est à peu près un bar. Et de la même façon, une unité qui est très proche, l'atmosphère qu'on utilisait par le passé, une atmosphère c'est 1013 hectopascals. donc on voit que toutes ces unités valent à peu près la pression atmosphérique. Revenons donc à notre bouteille, elle a bien sûr été comprimée, puisque la pression de l'eau qui est autour à 10 mètres de profondeur est beaucoup plus grande que la pression de l'air qui est à l'intérieur. Donc l'air qui est à l'intérieur n'a pas pu résister à cette force qui s'exerçait sur la surface, à cette différence de pression. Donc rappelez-vous, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme.